Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido de comptabilité générale consacré aux produits constatés d'avance. Afin que le résultat de l'exercice soit pertinent et juste, le principe comptable de spécialisation des exercices nous impose d'identifier parmi les produits constatés au cours de la période ce qu'il y a lieu de régulariser si tout ou partie du produit concerné concerne l'exercice ultérieur. Admettons que notre entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre facture à un client intracommunautaire le 1er avril N une redevance pour brevet de 3 000 euros qui couvre la période du 1er avril N au 31 mars N plus 1. Afin que le résultat de l'exercice que nous sommes en train de clôturer soit juste, il va falloir diminuer le produit de la part imputable à l'exercice suivant. Voyons maintenant quelle écriture il y a lieu de passer à l'inventaire pour régulariser ce produit. Au 1er avril N, lors de l'enregistrement de la facture de vente initiale, il a été débité un compte client pour 3000 euros par le crédit du compte 7511 redevance pour brevet. L'écriture de régularisation au 31 décembre ayant pour objet de diminuer le compte de produit on va débiter le compte de produit pour le diminuer de la part constatée d'avance pour 750 euros par le crédit d'un compte 487, compte de passif, produit constaté d'avance. Si on visualise par exemple maintenant le grand livre du compte de produit 7511 redevance pour brevet, on voit qu'il a été crédité lors de la facture initiale au client pour 3000 euros et que l'écriture de régularisation de produits de fin d'exercice de permet de le diminuer de 750 euros. Ainsi, il apparaît un solde créditeur à la fin de l'année de 2250 euros, correspondant au montant qui doit subsister dans l'exercice. Par la suite, au début de l'exercice suivant, il y aura lieu de solder le compte 487, produit constaté d'avance en le débitant pour le montant de 750 euros, le crédit du compte 7511 redevances pour brevet pour la même somme ce qui permettra de mettre la cote part de produits attribuables à l'exercice suivant dans ce nouvel exercice voilà je vous remercie d'avoir visionné ce tuto je vous invite à liker commenter et partager ainsi que de vous abonner gratuitement à notre chaîne à bientôt pour de prochaines vidéos